Petite remarque anecdotique sur le Brexit, c'est que personne ne la veut venir. Les bookmakers et les marchés, qui d'habitude sont beaucoup plus fiables que les sondages, se sont lourdement trompés sur le résultat. Maintenant, va-t-on assister à un effet domino Beaucoup de pays sont en désamour vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, la France en premier lieu. Va-t-on voir dans les prochaines années la Pologne et la République Tchèque demander leur indépendance Ensuite se pose la question de l'Écosse et de façon marginale, celle de l'Irlande du Nord. Les Écossais ne sont pas sur le même échiquier politique que les Anglais. Ils sont beaucoup plus à gauche et beaucoup plus européistes. Si on assiste à un éclatement du Royaume-Uni, on va avoir d'un côté une Angleterre indépendante et dominée par les conservateurs face à des Écossais qui pourraient retourner dans l'Union Européenne, voire même joindre la zone euro. Et enfin, intellectuellement, la construction européenne va souffrir du départ du Royaume-Uni. Avec la France et l'Allemagne, ces trois pays avaient chacun leur approche philosophique. Et sans le contrepoint anglais, j'ai peur que l'Union Européenne devienne de plus en plus française face à une Allemagne qui est politiquement affaiblie. Et vous, qu'avez-vous pensé du Brexit N'hésitez pas à me laisser vos questions ou vos réactions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre avec Fergan. Et je vous invite aussi à retrouver un ancien podcast qu'on avait fait sur le sujet.